Salut à tous et à toutes et bienvenue pour la vidéo bilan de l'année 2019. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi en 2019 Qu'est-ce qu'il y a eu sur la chaîne Comment ça va évoluer Etc. Ça va évidemment faire un petit peu écho à la vidéo que j'ai sortie récemment qui s'appelle Qu'est-ce que je fais sur YouTube Où je me questionne en fait de savoir bah, est-ce que je reste sur YouTube Est-ce que je continue Qu'est-ce que j'ai envie de, de faire, de créer sur ce média Alors déjà, il faut savoir que 2019, pour moi, c'est la deuxième année où je suis à Paris, où j'habite à Paris puisque ça fait bientôt deux ans au moment où je tourne cette vidéo que j'habite ici, que j'ai déménagé et que je suis parti du sud. Et pour le coup, j'ai rarement été aussi heureux parce qu'il faut savoir que bah, dans la ville où j'habitais à Valence, quand je voulais faire des vidéos, alors je pouvais en faire tout seul, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à lancer des formats en fait où je t'ai fait en solo et de temps en temps des potes venaient m'aider au cadre euh, ou pour euh, faire 2 trois inclus dedans, mais je t'ai fait en solo. Et le problème c'est que bah, si tu veux faire une collab, si tu veux travailler avec d'autres gens et tout, il n'y a pas vraiment de milieu YouTube à Valence c'est peut-être très cliché à dire mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans les grandes villes et notamment à Paris. Moi à Paris je connaissais déjà du monde avant d'y arriver, euh, des gens qui, entre autres, bah, ont taffé sur YouTube ou taffent d'ailleurs sur YouTube. Et je suis très content d'avoir gardé contact avec ces personnes et de les voir et de pouvoir en parler parce que bah, pour euh, moi, en fait, YouTube, je suis arrivé dedans il y a à peu près 5-6 ans. Et c'est vrai que j'avais pas beaucoup de personnes avec qui partager ça, en fait, avec qui bah, parler de YouTube, que ce soit des créateurs et créatrices euh, que je suis, ou même juste bah, euh, parler des vidéos qu'on fait, en fait, parce qu'on devait être euh, à tout casser 4 à 5 personnes à faire des vidéos euh, là-bas. Et essayer de créer du contenu peut-être un peu plus quali, sans forcément me jeter des fleurs mais euh, à faire voilà par exemple des courts-métrages j'ai jamais rencontré personne sur Valence qui faisait des courts-métrages avant que je commence à en faire et ça a mis très longtemps avant que je rencontre d'autres personnes c'est un milieu qui est très très limité parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas les moyens parce qu'on n'a pas vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir créer facilement et euh, sereinement et du coup, bah, depuis que je suis ici, j'ai pas forcément fait énormément de collab et tout parce que c'est pas non plus mon truc mais j'ai pu euh, faire des vidéos avec des créateurs euh, que j'apprécie, des créatrices que j'apprécie. Voilà, il y a eu par exemple les deux épisodes de Chill Talk qui ont été faits avec Mademoiselle et avec euh, Gigi des internets il euh, y a eu aussi euh, des collabs, j'ai fait une apparition dans une vidéo de Skyern euh, si je peux je vous mets l'affiche par là ou par là ou je vous mets en description, j'ai été récemment à nouveau dans une vidéo qui va sortir je ne sais pas quand mais qui sortira un jour pour parler euh, de langue des signes, et ça c'est un point sur lequel je vais revenir juste après, et j'ai pu aussi bah, faire un court métrage l'année dernière avec une équipe et ça c'est plutôt cool parce que bah, arriver dans une nouvelle ville, euh, pour moi c'est pas facile de rencontrer des gens et de trouver des gens motivés par mes projets, et là pour le coup bah, on a pu faire un court métrage l'année dernière en novembre qui est sorti, euh, qui est dispose sur la chaîne à nouveau le lien est euh, sur la fiche ou en description si jamais tu ne l'as pas vu je t'invite à aller le voir concernant YouTube clairement mon rythme il a ralenti alors je crois que j'en ai déjà parlé mais ça fait très longtemps que moi-même je ne me vois pas en fait vivre de YouTube ou devenir célèbre grâce à YouTube etc c'est plus du tout un driver mais c'est important à souligner je vais revenir sur ma petite ville d'avant en fait avant il faut savoir que je faisais partie de ces gens et auxquels je ne jette pas la pierre du tout c'est juste comme ça que j'étais euh, maintenant j'aime plus être comme ça, où en fait euh, on regrettait de pas avoir assez de, de contacts, de pas avoir assez de réseaux parce que bah, mine de rien c'est quand même le truc qui fait que si t'as besoin d'être propulsé sur Youtube, c'est là où tu vas faire tes collabs, où tu vas te faire partager par des gens euh, qui apprécient ton travail et qui sont connus, qui ont déjà un réseau, pour te pousser en avant et ainsi de suite voilà, c'est une espèce de, de cercle ou moins vertueux, même si c'est un groupe assez fermé où bah, les gens se partagent, ils deviennent connus puis après tu repartages les autres et ainsi de suite et du coup, bah euh, la boucle est bouclée. Et je sais que quand j'étais à Valence, euh, on était plusieurs à se dire, putain ce serait cool qu'on connaisse machin ou machine et tout parce que ils pourraient partager nos vidéos et tout et vraiment je le voyais comme ça et c'était une époque où je me disais youtube il y a peut-être un avenir là-dedans pas forcément gagner ma vie avec mais générer du revenu et arriver à nous faire plaisir avec un truc qui nous plaît c'est quelque chose qui a complètement changé aujourd'hui parce qu'aujourd'hui en fait je suis juste content de faire des vidéos de temps en temps euh, voilà d'en proposer euh, d'avoir mes propres formats et de créer ça tout seul et en ayant rencontré ces personnes-là, en fait les personnes qu'à l'époque je suivais qui maintenant du coup bah, sont devenues des potes, des collègues je me rends compte que du coup c'est pas un milieu qui me plairait au niveau professionnel parce que ça a l'air d'être beaucoup trop de pression pour ce que moi j'ai envie de supporter et aussi bah, parce qu'en fait ça correspond pas à l'image que moi j'ai du milieu de la vidéo ça veut pas dire que j'en ai une bonne image et que les autres ont une mauvaise c'est juste que personnellement ça ne me correspond pas et que je veux rester dans ce que je fais actuellement des petites vidéos où j'ai une toute petite communauté mais je suis très content et les gens me font des retours sur ce que je fais ou pas peu importe, voilà, ça marche un peu partout pareil en fait sur ce qu'on crée sur internet. Mais je suis content de me dire qu'ici, si j'ai envie, je peux avoir des opportunités, je peux me créer plus facilement les opportunités que je veux pour créer mon contenu sans avoir forcément bah, toujours les mêmes potes qui apparaissent devant, et sans être limité en fait. J'ai pas de restrictions, euh, j'ai pas à me dire ah bah en fait je veux parler de tel sujet je vais en discuter avec telle personne parce qu'en fait c'est la seule que je connais et non pas parce que c'est une personne avec qui j'ai envie de le faire alors qu'en fait j'ai un panel à côté. On a le choix en fait ici et, et évidemment bah c'est beaucoup plus cool. Donc du coup depuis que je suis à Paris je suis beaucoup plus content quand je fais des vidéos. Au niveau de YouTube, bah, vous l'avez vu, en fait, sur l'année, il y a dû avoir une quinzaine, une vingtaine de vidéos maximum qui ont été produites, sans compter euh, celles que j'ai postées, en fait, qui étaient de vieilles vidéos que j'avais pas pu poster à l'époque et que j'ai remis, plus bah, le gros projet qu'il y a eu euh, cette année, qui a été lancé qui a, lancé, il y a deux épisodes, euh, c'est le sujet sur les représentations donc ça ça fait toujours partie en fait de, de ce que j'aime faire comme j'avais dit j'aime créer des projets et souvent je mène pas tous mes projets à terme mais pour l'instant celui-là bah, j'ai toujours mon troisième épisode qui est écrit et j'ai besoin de, de faire des interviews mais ça prend toujours du temps et puis euh, j'ai pas envie de me presser et à nouveau j'ai toujours un petit peu la flemme donc ça viendra quand ça viendra mais ça viendra quand même parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. pour l'année 2020 je me vois continuer à faire des vidéos sur youtube pour parler de quoi je ne sais pas euh, mais plutôt me dire voilà j'ai envie des fois de parler, juste de m'exprimer sur des sujets, des trucs qui m'intéressent, euh, des trucs qui je pense sont importants à un moment donné euh, toujours de temps en temps parler de cinéma parce que c'est toujours quelque chose qui me drive et j'adore continuer à regarder des films, regarder des séries, avoir les avis des gens dessus euh, pouvoir moi-même m'exprimer dessus, que j'ai tort, raison, peu importe, c'est des choses en tout cas que j'aime beaucoup et j'aimerais bien arriver à faire des petits reportages d'OQ parce que c'est un milieu que je connais pas du tout je l'ai fait une fois j'ai fait une espèce d'interview, de, de, reportage euh, pour parler de parentalité et en fait c'est un format que je connais pas du tout que je maîtrise pas et j'ai vraiment envie de me dire tiens je vais essayer de m'engouffrer un petit peu là-dedans et de parler de quelques sujets qui m'aiment je sais pas euh, si le format que je choisis est le plus adapté pour parler de ce que je veux mais c'est juste que mais j'en ai envie et les idées que j'ai actuellement et qui sont réfléchis quand même depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, même des fois plusieurs années pour certaines peuvent se concrétiser dans ce format là donc j'ai envie de le faire comme ça. Une autre chose aussi que j'adore et j'en parle pas du tout sur la chaîne, j'en parle beaucoup plus sur twitter mais je le dis parce qu'en fait ça devient important pour moi c'est que bah, euh, grâce à aussi ma meilleure amie maintenant euh, j'essaye, j'ai envie de rendre les vidéos un peu plus accessibles, j'ai envie d'essayer de pouvoir les sous-titrer alors si pour le coup vous connaissez des outils de sous-titrage qui sont efficaces et rapides, je prends, parce que c'est très très long de sous-titrer à la main, et je ne sous-titre d'ailleurs pas toutes mes vidéos, mais de manière à les rendre accessibles aux personnes qui sont sourdes, ou en tout cas malentendantes, et qui ont du mal à comprendre ce que je dis. Parce que les sous-titres automatiques de YouTube, on le sait tous et toutes, c'est de la merde. Euh, ça dépanne très vaguement, mais euh, la grammaire est un enfer, et la plupart du temps, il ne comprend pas les mots, à moins qu'on articule clairement et qu'on parle très doucement. C'est quelque chose que je ne fais pas. Et le problème, c'est que du coup, bah, sous-titrer une vidéo, même de 2 minutes, en fait, ça prend très longtemps. Donc je prends le temps de le faire, je prends le temps d'avancer en fait petit à petit les sous-titres de mes différentes vidéos, en tout cas les plus importantes, celles que j'ai envie euh, qu'ils soient accessibles, mais là pour le coup vous voyez les deux épisodes sur les représentations ne sont toujours pas sous-titrés correctement même si c'est affiché parce que je continue à bosser sur les sous-titres quand j'ai du temps et ne serait-ce que passer 30 minutes ça permet de sous-titrer 15 à 20 secondes de vidéo, parce que je veux le faire assez proprement pour que ce soit accessible à tous et à toutes. Je ne sais pas combien de personnes sourdes ou malentendantes sont dans mon public et peut-être qu'il n'y en a pas aussi bah parce que mes vidéos ne sont pas accessibles et c'est quand même vachement dommage parce que beaucoup de personnes se de tout ça et ça je le vois parce que bah je commence à suivre de plus en plus de personnes sourdes à discuter avec des personnes sourdes qui me parlent justement de Youtube qui me disent bah, c'est super intéressant ce que font les gens mais on n'a pas accès à tout parce que les sous-titres, soit ne sont pas disponibles directement, soit ils sont disponibles mais tellement longtemps après, bah qu'on oublie. Et en fait, quand ils sont informés, quand ils sont à jour sur une vidéo que vous avez vu vous il y a trois mois, bah du coup il s'est passé encore plein de temps. Il y a eu deux, trois autres vidéos, peut-être plus, qui sont sorties. Et eux du coup ne peuvent pas euh, communiquer avec vous, ne peuvent pas parler en fait de ce qu'ils voient et de ce qu'ils aiment. Et moi, je trouve ça dommage. C'est une des raisons pour lesquelles je suis à fond dans la langue des signes, aussi parce que j'adore les langues. Mais du coup, je me suis euh, mis là-dedans en me disant, j'ai envie, voilà, de de devenir accessible et indirectement de sensibiliser parce que, à nouveau, je suis entendant, je, je suis pas sourd. Euh, J'ai fait tout un thread là-dessus qui explique qu'est-ce que la langue des signes française, principalement, qui est sur Twitter. Je te mets le lien dans la description si ça t'intéresse. Apparemment, beaucoup de personnes ont considéré que c'était intéressant, tant entendante euh, que sourde. Donc n'hésite pas à jeter un œil si tu te poses des questions dessus, si tu as envie de l'apprendre, si tu as envie de devenir accessible. Parce qu'il y a quand même un bon paquet de personnes sourdes en France et c'est dommage de ne pas pouvoir communiquer avec elles euh, juste parce qu'on ne sait pas où se diriger. Au final cette année sur le bilan YouTube, eh bah, elle a été plutôt cool. Financièrement ma page YouTube continue à fonctionner. Je génère à peu près 100 euros par an donc c'est pas énorme. C'est sympa pour pouvoir se permettre de très légers extra mais toujours pas assez en fait pour pouvoir m'acheter du matos. Euh, clairement depuis que je l'ai en fait avec tout ce que j'ai le matos que je vise euh, est, est largement au-dessus en fait euh, de l'argent que je génère donc j'ai pas réellement eu encore la possibilité d'utiliser cet argent pour l'investir dans du matériel. Je vais voir si ça viendra plus tard parce que j'aimerais beaucoup changer mon réflexe qui commence à dater et qui se fait très très vieux surtout quand je prends des photos. Je cherche pas d'autres modèles économiques actuellement parce que à nouveau j'ai toujours pas envie spécialement de vivre de ça. Si je génère un petit revenu c'est cool, si vous estimez ça vaut la peine de prendre du temps d'aller sur ma page YouTube de regarder des pubs régulièrement pour me ramener un peu d'argent tant mieux mais j'ai pas envie de vous forcer là dedans et ne vous forcez pas à le faire juste parce que ça me fait plaisir c'est parce que vous en avez envie c'est vraiment ça que j'ai envie j'ai vraiment pas envie que des gens se forcent à faire quoi que ce soit pour regarder des vidéos et me donner de l'argent je reviens très rapidement sur l'année prochaine où j'aimerais sûrement faire des courts métrages je vais voir ce qu'il en est parce nouveau ça demande du temps ça demande beaucoup de temps à être écrit là j'étais pas dans le mood pour en faire un cette année, j'avais pas forcément le temps. Alors, personnellement, j'ai eu pas mal de soucis qui font que clairement, j'étais pas en état de préparer un court métrage, de rechercher les gens, de le tourner et de le monter derrière, même si j'ai des histoires de prête. C'est juste que voilà, je ne pouvais pas le, le tenir et j'ai pas envie aussi de proposer un truc moyen parce que le problème que je me pose maintenant, c'est que, avec les deux derniers courts métrages, euh, on a posé la barre très haut surtout de l'avant dernier qui pour le coup n'a pas été écrit par moi ni même le dernier on avait posé la barre très très haut en termes de réel c'est pas parfait mais pour moi c'est un des meilleurs qu'on a fait et même le dernier honnêtement est assez cool et j'ai pas envie de produire quelque chose qui serait similaire à ce que je faisais à mes débuts donc il y a 4-5 ans parce que c'est ce qui marche le plus sur ma chaîne c'est en partie pour ça que les gens me connaissent. J'ai pas envie que si je leur sors un court-métrage au bout de deux ans, qu'ils tombent sur un truc plutôt nul de cinq minutes euh, et qu'ils arrêtent de suivre et qu'ils soient déçus. Je veux pouvoir proposer du contenu de qualité et je veux pouvoir proposer des histoires aussi qui vont toucher les gens et qui vont plaire aux gens. Voilà pour le petit résumé, comme diraient nos amis canadiens, euh, les petits wrap-up de l'année 2019. J'espère que vous avez passé une super bonne année. Moi je vous dis rendez-vous en 2020 pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de créer. Ciao